Il y a quelques années, Jean-Marc Prenier de la librairie Le Cadran Lunaire à Mâcon m'a proposé d'écrire un petit texte pour le réseau des libraires initiales. Et alors j'ai commencé à écrire sur la première fois que ma mère m'avait emmenée à la librairie Shakespeare Company à Paris. Et puis le texte a grossi, a grossi, et puis il est finalement devenu un livre que j'ai appelé une activité respectable, et dans lequel je raconte mon rapport au livre et comment et pourquoi je suis devenu un écrivain. Et je raconte notamment comment, quand j'avais 17 ans, euh, on était en Écosse avec mes parents et ma sœur et on a été surpris par une pluie battante et on s'est réfugié dans une petite librairie de bord de route comme il y en a là-bas. J'ai vraiment ce souvenir d'être rentrée et d'avoir marché tout droit jusqu'à un livre qui semblait m'attendre, qui était le « Bus Day Letters » de Ted Hughes et qui est pour moi un texte fondateur en tant que lectrice mais aussi en tant qu'écrivain. Et c'était un peu en pensant à cette librairie-là que j'ai inventé la librairie de Liv Maria dans mon roman, mais aussi évidemment en pensant à toutes ces librairies que j'ai eu la chance de découvrir au hasard des tournées littéraires, et puis le souvenir de toutes ces conversations merveilleuses avec vous, les libraires, le soir après les rencontres. Euh, et voilà, et pour toutes ces raisons-là, je suis hyper contente que Liv Maria soit aujourd'hui dans les cinq livres finalistes du Prix des libraires, et je vous remercie profondément de me faire cet honneur.